Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, ça fait très très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais je reviens et ce sera une très belle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des lancers de Tonk. Alors, oui, exactement comme vous l'écoutez. C'est un concours de lancer de tongue. Oui, c'est du lancer de tongue. Mais à une seule particularité les athlètes sont en duo. Mais quoi Un pour une Je préfère encore manger ma légume. Mais non Tu vas très vite comprendre. En fait, le lancer de tongue se fait avec le pied. Et le deuxième, dans le duo bien sûr, doit rattraper la tongue. Moi, c'est très facile du mal raccord du monde que je le batte. Mais t'es un hippopotame Ça plaît à toi l'espèce de hippopotame Arrête avec tes insultes Va faire ta vidéo pourrie Et tiens ça dans ta face Je l'ai échappé de peu hdoc doc Regrette-le Je vous vois venir, vous savez Comme avec h -Doc, vous allez me dire que mais c'est trop simple C'est quoi ce sport Mais j'exige un peu de respect Parce que moi-même je l'ai expérimenté Et c'est vrai que battre le record du monde C'est très difficile Et si vraiment vous croyez que c'est trop simple C'est vous l'hippopotame Ah mon son, moi l'hippopotame de la terre Mais qu'est-ce que tu dis là Mais tu viens de me dire que j'en suis un hein? Quoi mais j'en la vie vais parler avec tes aimants, laisse-moi tranquille là Je vais dormir Eh oui, c'est très dur de battre le record du monde Comme je vous l'ai dit Il faut de très longs entraînements Pour arriver, je pense, à ne serait-ce que 10 mètres Peut-être C'est pour cela que grâce à l'aide d'Ashdoc, On va interviewer un athlète de lancer de tongs Bien bonjour, on est là aujourd'hui pour vous interviewer Dans la chaîne de SpiceDoc exclusivement sur votre carrière de lanceur de tongs. Oui, oui, bien sûr, monsieur. Allez-y. Mais attendez. Lanceur Moi, je suis chanteur de tongs. Quoi Mais de quoi vous parlez là Oui, bien sûr, monsieur. On est chanteur de tongs. On forme un duo avec hashtag. On parle de tongs dans nos chansons. On est là pour interpréter une chanson avec hashtag. <rire> oh Non, pas ça, hashtag. Pourquoi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 Je donc m'aura énormément dérangé pour mon retour. Mais qui Peut-être qu'un jour, je m'en Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous serez là pour la prochaine vidéo. Likez, commentez et partagez. Et au revoir.